Yo c'est tiros, j'espère que vous êtes tous la forme, moi ça va impeccable, là je suis au niveau de la Corse du Sud revient tranquille. Alors aujourd'hui, euh, je vais vous parler d'une rumeur, bon, ah, c'est même plus une rumeur, on le sait. ça va être la future 750 euh, avec le nouveau moteur 750 de Honda, euh, au niveau, euh, on va dire rétro, quoi, la marque de, la, de la, dans la, dans le truc rétro de, de Honda, ça ne s'appellera pas la CB750R, ça s'appellera, je crois, gb 750 Ouais, ouais, bon, c'est pareil, hein. c'est la même chose qu'en gros, c'est comme si tu prenais la mienne et tu mettais un moteur 750 cm3. Le seule truc qu'il y a, c'est que oui, ils vont partir plus dans une, une optique de mettre un moteur qui va être exactement euh, un design qui va être exactement pareil que la selle enfin, 500 qui a été présentée. Donc ils veulent faire une espèce de... Comment dirais-je un peu, un, peu un peu dans chaque type de moto mettre un moteur de 750, ils ont fait sur le trail, ils ont fait la Transalp, euh, sur la mienne, ils ont mis la Hornet enfin la mienne, c'est-à-dire dans la même catégorie, je dirais hein. et dans le truc vintage, neo rétro, euh, vraiment plus vintage que neo rétro euh, dans le truc CL500, voilà, ils vont mettre le 750 euh, vous allez voir que même sur la CNX là il y a la CNX 500, la CNX 1100, ils vont faire la CNX 750 c'est sûr et certain, hein. la CNX, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est le chopper un peu comme vous un diriez, une Harley de Donc voilà, il fallait s'y attendre, si c'est exactement la même chose. Après, qu'est-ce que j'en pense de ce moteur Moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est un très bon moteur, il a l'air d'être un très, très bon moteur, euh, bien péchu. Bon, c'est un 10 cylindres, c'est plus un 4 cylindres. Moi, c'est vrai que moi, je préfère les 4 cylindres, j'adore les 4 cylindres. Ça aurait été un 4 cylindres de 750 cm, j'aurais été hyper content. Ils l'ont pas fait, c'est pas grave, tant pis. Hein. Mais au final, euh, voilà, on part sur le même... Euh, la même base de moteur. Chez Honda, ça a toujours été comme ça. Ce sont des gens qui. Enfin, c'est même pas Honda, c'est les, les Japonais en général. Les Japonais, leur philosophie, c'est d'exploiter un principe, une chose, jusqu'à la corde, on dit. Ils vont te presser le citron jusqu'à la fin. C'est un peu comme avec le Yamaha, avec le CP2, le CP3, euh, et le même le CP4 aussi, parce qu'ils vont faire d'autres modèles avec. Ils vont, ils vont te le foutre dans toutes leurs motos, toutes. Ils vont juste changer un petit peu la transmission, mais c'est de partout, c'est toujours, toujours, toujours, toujours, toujours le même moteur. Et eux, ils font pareil, ils vont ça a du bien et ça a du mal, parce que ça a du bien, tant que, tant que c'est récent, ça vient de sortir, c'est excellent, hein, c'est nouveau, c'est impeccable, mais dès que ça commence à prendre des années et que c'est toujours le même moteur, à force, tu te dis, hey, attends, c'est un chier, lui, je ne sais pas doubler. Déjà, j'évite de me mettre derrière les camions, J'ai toujours pas qu'il me projet des petites caillasses, mais enfin bon, je vais y arriver, quand même parce qu'ils ne roule pas, c'est sympa de se passer. Voilà bon, c'est toujours toujours toujours les mêmes moteurs, toujours les mêmes trucs, donc euh, au final euh, c'est ça le problème, c'est qu'après quand ça commence à prendre des années, le, le, le, le souci c'est que voilà, c'est ça le problème avec les japonais euh, Ici je peux pas doubler parce que c'est une fausse montée et après il y a une descente et il y a plein de virages, je doublerai après. Euh, voilà c'est ça le truc donc... Moi je suis pour je suis pour qu'ils sortent ce modèle là avec euh, sur la base de la cl 500 parce qu'elle est très belle. J'espère par contre qu'ils vont faire exactement le même truc d'après ce que j'ai vu le design, c'est la déparée, voilà. Exactement le même avec le pot qui remonte vers le haut, ça ça vraiment, ça serait vraiment, vraiment bien. Maintenant, euh, avec ce moteur, moi je, je pense que ça va aller bien. Ça va être une bonne chose, ils n'ont pas besoin de changer énormément par rapport à la hornette. Je, je, je me demande même s'ils si vont pas l'adapter tel quel. Voilà, ils vont même l'adapter tel quel. Donc voilà, c'est bon. Après il faut voir le prix. Moi, ce qui me fait peur, c'est le prix. Parce que Honda, je les connais, il, il, ça va être le même moteur, mais il suffit qu'il te l'adapte d'un type de moto, par exemple, là, ça va être un néo-rétro par rapport à un trail. c'est capable de prendre 3 ou 4 000 euros de plus. Euh, moi je me méfie, c'est c'est plutôt le prix que je me méfie le, La fiabilité du moteur, ça restera du Honda Je pense pas qu'il y aura problème Même si le moteur n'a pas encore fait ses preuves complètement Mais je pense pas euh, Au niveau consommation, ça sera un bicylindre Donc ça va les moindre. Attendez, je sais pas si je peux me le doubler là, c'est enflure Comme ça me fait chier ça. Ah, Je me le doubler là, je sais que c'est pas à faire J'essaie, je sais, euh, ceux qui vont me le dire en commentaire Allez hop là, hop, c'est bon Pas de voiture, enfin il n'y avait pas de voiture Il y en avait une qui arrivait mais... <rire> Donc voilà ça va être le, le truc qu'il y a c'est que voilà ça va être sur la ça va être un moteur qui va être fiable la consommation va être, va être réduite c'est un cylindres c'est normal il y aura beaucoup plus de punch que le mien euh, maintenant je vous dis c'est le prix moi c'est le prix qui risque parce que dès que vous tapez dans des gammes rétro vintage toutes ces conneries là ça, ça chiffre vite j'ai jamais compris pourquoi je sais pas peut-être parce qu'il met un peu plus de chrome franchement j'ai jamais compris pourquoi alors vous prenez la mt09 et vous prenez la XSR900, elle est beaucoup plus chère la xsr 900 je sais pas pourquoi. Donc, euh, je sais pas. C'est Là, c'est ça, c'est le gros point d'interrogation. Et Honda en tendance à revoir leur prix vers le haut, surtout en plus de 2023. les motos vont prendre entre 500 à 800 euros de plus par modèle, et c'est ça qui risque de faire mal. Et c'est pour ça que la mienne, elle risque d'avoir encore de beaux jours, parce que les gens vont se dire, ouais, d'accord, elle a un 750 cm 3 d'accord, elle, elle a un beau look, mais le truc c'est qu'elle vaudra moins cher il y a aussi autre chose qui me gêne un peu c'est que la mienne c'est une fourche inversée et l'autre c'est une fourche toute droite tant que c'est un modèle de, de, de moto qui ne monte pas trop dans les tours qui ne fonce pas trop, ça va la stabilité est bonne au niveau des freinages c'est bon dès que tu commences à mettre des gros moteurs dessus des fourches inversées c'est toujours meilleur qu'une fourche droite comme ça parce que du coup euh, la stabilité elle est un peu moins bonne comment, dire, comment je dirais donc c'est pour ça, que je m'inquiète un petit peu aussi, c'est ça qui m'inquiète, voilà, c'est au niveau cette fourche qui est non inversée, euh, c'est pas terrible, hein. quand tu fais un gros moteur de 750 cm 3 750 tu montes au moins dans les plus de 200, euh, la mienne a une fourche inversée, je peux vous dire que le train avant il est pas flou, hein. je sais exactement où je le place, il n'y a pas de, de, de, de, de vibrations, il n'y a pas de bidonnage, il n'y a rien, c'est parfaitement stable, c'est ça que je m'inquiète un petit peu. Mis à part ça, mis à part le prix et ce problème là, enfin ce problème c'est ce choix monte moins... Je trouve que c'est un mauvais choix. Je trouve que si j'avais pas eu la mienne et que je ne comptais pas me prendre la CRF 300L, je me serais bien laissé tenter. Je me serais... Donc, est-ce que je la conseille Oui, vraiment, sauf si c'est un prix farfelu. C'est une monte à 14 000 le prix. Aucun intérêt autant prendre une CB Minière à ce moment-là. Mais s'il si reste dans un prix entre 11 000 et 12 000 euros. Avec un 750, 750 cm avec toute la nouvelle technologie et espérons qu'ils mettent un écran TFT comparé à au mien, à ce moment-là, oui, ça vaut vraiment le coup, même plus le coup que la mienne, du coup. Maintenant, après, il faut avoir aussi la stabilité, comme je dis, par rapport à la fourche inversée. Mais sinon, mis à part ça, franchement, ouais, moi, je m'en fous parce que maintenant, j'ai la mienne. Elle roule très, très bien, elle consomme pas d'huile du tout, j'ai aucun problème avec. Et je compte m'acheter la CRF300L en plus. Donc moi, je ne suis pas du tout leur client, mais si j'avais pas la mienne et que je ne comptais pas prendre la CR-300L, oui, effectivement, ouais, je me serais bien bien laissé tenter. Donc c'est pour ça que je vous la conseille vivement, patientez un petit peu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de marques qui vont sortir leurs nouveaux modèles vintage. C'est très à la mode en ce moment, ça revient vraiment, vraiment en France, beaucoup plus que le Neroto que le mien. Donc c'est pour ça, restez connect euh, euh, auprès de Honda. Et je pense que s'ils sont pas cons, ils risquent de faire un prix entre 11 000 et 12 000. S'ils sont complètement stupides, ils vont faire un prix complètement farfelu à la 13 ou 14 000 euros. C'est pour ça que moi je pense qu'il vaut mieux patienter un petit peu pour voir le prix. Si vraiment vous voulez absolument une néo rétro ou un truc vintage, vous aurez le choix entre soit la mienne, soit la... La... La celle-là. Voilà. Bon écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. On est... Je crois pas des 2088 euh, sur la chaîne, c'est énorme et c'est grâce à vous. Allez, ciao ciao les mecs et bon, allez.